Cancer et ascendant Cancer, bon anniversaire! Dans votre horoscope de cette semaine, justement, premier décan, le soleil entre dans votre signe et euh, va tout de suite former un bon aspect avec Uranus. Donc euh, voilà, la, la, la conjoncture est euh, actualisée. Alors ça n'est plus pour le tout début euh, du signe, comme l'année dernière, mais pour le, le milieu de votre décan, hein? et c'est une conjoncture qui bien évidemment vous met en vedette puisque c'est votre anniversaire donc on vous fait la fête, vous êtes, vous, vous sentez forcément au centre de l'attention, mais Uranus est là aussi parce que, et, et, et va attirer l'attention sur vous parce que vous avez certainement du nouveau dans votre vie. Alors vous avez peut-être changé de, de métier ou d'endroit où vous exercez votre métier, il y a quelque chose, il y a une dimension de découverte. Vous découvrez peut-être même une nouvelle manière de vivre aussi, parce que vous avez peut-être déménagé, vous avez euh, il euh, y a quelque chose qui, de toute façon, a bougé dans votre vie depuis un an et euh, bah, je pense que vous en êtes content parce que ce qui a bougé, ce qui a changé, vous donne aujourd'hui une plus grande liberté. Vous n'êtes plus prisonnier, euh, comme vous avez pu l'être auparavant, euh, euh, bah d'une de, de, un, entreprise, de, d'un endroit où vous n'étiez pas, euh, euh, vous n'étiez pas aux commandes. Musique Deuxième e décan, alors là, la situation est compliquée euh, parce que donc Vénus est dans votre secteur 12 et, et elle forme plein de dissonances. Cette semaine elle est à la fois dissonante avec Neptune et avec Jupiter, donc il y a beaucoup d'exagération dans l'air, ça c'est sûr, des revendications peut-être financières, euh, euh, mais en ce qui vous concerne vous, il peut effectivement y avoir un, un petit souci euh, d'argent, hein, euh, ou alors euh, un petit problème avec votre conjoint qui peut être représenté aussi par Vénus, et vous allez en faire euh, un fromage, comme on dit, et euh, vous allez avoir l'impression, vraiment vous le sentirez comme ça, que vous vivez quelque chose de, de disons, euh, qui n'est pas agréable et que vous allez euh, euh, accentuer tout le côté désagréable de la situation. Alors que d'abord ça va passer très vite, Ensuite ce sera un petit peu irrationnel hein, euh, ce qui se passera. Alors est-ce que ça va rester uniquement dans votre tête et que vous allez vous prendre le chou, vous faire des nœuds au cerveau euh, pendant 2 trois jours, mais alors d'une manière euh, quand même est euh, euh, ce que ça prenne beaucoup de place? Hein? Euh, ou alors c'est à l'extérieur quelqu'un qui essayera euh, de faire des embrouilles autour de vous et vous y verrez clair vous, par rapport à cette personne. Donc, mais vous ne voudrez pas vous en mêler et je pense que vous aurez raison, dans ce cas-là, il vaut mieux rester à l'extérieur parce que vous pourriez être, j'exagère, mais vous pourriez être un dommage collatéral comme on dit. Troisième décan, euh, dans votre décan, euh, Mercure et Mars se rencontrent, c'était déjà le cas un peu la semaine dernière, et euh, alors là vraiment la conjonction est quasiment, elle est exacte, hein, euh, euh, donc vous avez très certainement quelque chose à dire, mais euh, la façon dont vous allez le dire, c'est ça qui va être important, euh, elle va, elle risque d'être un peu agressive, puisqu'il y a Mars à côté de Mercure. Donc ça va sortir, ça va fuser, vous ne pourrez peut-être pas vous en empêcher, mais vous allez dire ce que vous pensez euh, de manière un peu abrupte. Euh, aussi, ne vous étonnez pas si euh, un membre de votre entourage euh, vous fait des reproches, euh, si la personne vous dit oh :« Bah ben là, tu y vas un peu fort euh, », euh, et, et vous demande, euh, comment dire, de, de, de pas te faire des excuses, mais d'adoucir un petit peu le ton. Cependant, euh, moi je pense que vous pourriez être en colère, et que c'est la raison pour laquelle ça va sortir comme ça, euh, de manière euh, incontrôlée. Euh, et qu'est-ce qui peut vous mettre en colère, si ce n'est euh, en ce qui concerne là, cette conjoncture, on a Mercure, Mercure représente les jeunes, les enfants, euh, les adolescents, alors est-ce que vous allez être en colère après l'un de vos ados? C'est très possible et c'est à lui ou à elle que vous direz des choses un peu dures, mais peut-être que justement il faudra le secouer. Hein? Je ne peux pas savoir entre toutes les situations qui risquent de se présenter, je ne vais pas faire de choix, mais ce que je vous conseille, c'est de comment dire, d'essayer de ne pas être trop blessant dans votre manière de parler. de bonnes journées dimanche et lundi avec la lune en poisson votre signe secteur de voyage, d'évasion, de prise de distance, euh, que peut-il se passer sous une telle conjoncture? Eh bien tout simplement que vous partiez en week-end avec des amis ou que vous alliez retrouver euh, quelqu'un de la famille, euh, en tout cas, il y a une notion euh, de, de mouvement, vous voyez, vous allez bouger, vous n'allez pas rester euh, euh, enfermé chez vous, euh, vous aurez besoin d'espace, de, d'air et d'espace, et alors surtout ne vous en privez pas. Il y a aussi une connotation un petit peu festive, euh, hein, avec la Lune en poisson, donc il est très possible que vous soyez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 Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner!